que j'ai jamais vu En fait, c'est vrai. Il y a mon frère. Ils sont encore moyennés. Euh, ouais, en fait, il y a des gens qui sont morts ici. On va voir ici, qu ce qui se passe. On va voir. On va voir. Attendez, le un petit peu, et je vous dis que vous venez, ok Et que le soir commence. Wow, Alcool, non, c'est bien. on est toujours là. Mon ami, quelque un. Ah, c'est mon téléphone, non Oui et. Et on demande, mais tu pas et on demande le téléphone. On ne prend pas comme c'est tout seul. Tu crois où